La colère, l'ombre de pierre, pétrifié la guerre, le lichen a remplacé l le lien. Tu es l'arbre de pierre De pierre est fier, posé dans le cimetière, l'arbre de pierre.